Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo PlayStation 4. Pourquoi PlayStation 4 Tout simplement parce que Star Wars Battlefront devait avoir sa place hein, sur ma chaîne. Ça fait longtemps qu'il est sorti mais j'en ai jamais parlé. C'est un jeu forcément sur l'univers Star Wars et ça me touche quand même au premier lieu. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que c'est un pont entre les jeux de plateau, les jeux de figurines et les jeux vidéo. Pourquoi Parce qu'en fait, on va y retrouver des vaisseaux qui ont été créés chez nous dans le jeu de plateau dans ce jeu vidéo Battlefront 2. Et puis, il y a des personnages, notamment celui que je vais jouer, Eden Verso, qui ont été créés dans le jeu vidéo et que l'on retrouve aujourd'hui dans X-Wing. Donc, accompagnez-moi dans la fuite du MC-80 avec un agent très spécial. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas hein, de me lâcher un petit pouce et puis si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le Allez, c'est parti pour la première aventure Allez, donc l'idée, c'est de vous faire un peu euh, découvrir Idem Verso, qui est un personnage bien connu des joueurs de X-Wing, puisqu'elle a été transplantée dans cet univers-là. Et vous voyez, elle, elle débarque dans l'univers de X-Wing, mais euh, nous, euh, dans l'autre sens, et bien, on leur donne le Raider, par exemple. Euh, donc c'est plutôt sympa, vous allez voir, il y a un Raider, en fait, euh, dans le jeu donc c'est bien ça que j'aime euh, en fait euh, dans cette série de vidéos c'est de faire le pont entre les jeux vidéo et en fait les jeux de plateau et c'est pour ça que je trouve que ça a la place sur, euh, sur ma page et que ça pourrait vous intéresser parce qu'en plus ben, accessoirement c'est quand même du Star Wars Allez on y va, Edem Verso le nettoyeur je prends le mode facile parce que je suis en mode démo et puis que de toute façon moi j'aime pas jouer en mode défi vous me verrez jamais euh, essayer d'avoir euh, toutes les étoiles ou tous les pouvoirs euh, genre de trucs qui m'intéressent pas. Moi je veux juste vivre l'aventure. Allez je vous invite à aller vivre avec moi. Alors par contre un truc assez chiant dans le ce jeu c'est les temps de chargement. Je sais pas ce qu'ils ont foutu chez 10 mais euh, le jeu est magnifique vous allez voir. La motion capture est superbe. Tous les codes de Star Wars sont dedans. Les bruits, euh, euh, les musiques, euh, euh, les environnements. Allez c'est parti. Mais les temps de chargement sont trop longs. Allez, je voulais suivre l'histoire. Un beau wing d'entrée. Capitaine, elle est surentraînée. Imposture, infiltration, extraction. Elle est des forces spéciales. Iten Versio Esquad Inferno Commandant Versio Vous devez être importante Regardez-moi Venons-en au fait C'est pour ça que je suis là Vous avez le code d'activation j'ai la possibilité de vous aider. Donnez-moi les codes. Vous savez que vous pourriez nous être utiles. Aidez-moi et je vous aiderai, c'est aussi simple que ça. Je finirai par avoir ce que je cherche. Mes meilleurs techniciens sont en train de pirater votre droïde, en ce moment. Acceptez mon offre. Tout ce que je veux, c'est le code. L'heure de l'Empire a sonné. Vous n'avez pas sombré avec lui. C'est vrai. C'est vrai que l'heure de l'Empire a sonné. C'est une vraie teigne, la nana. <rire> J'adore. VZ. Sauf ça bien que ce soit pas un clone, c'est nul cette histoire de clone en fait. C'était pour justifier okay, qu'on puisse les tuer plus facilement en fait dans l'univers de, de Star Wars. 10. Tu es bien plus avancé que l'idée 9. Ça va pas être facile de te pirater. Puis-je suggérer une procédure moins intrusive J'aimerais bien mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès Le capitaine y travaille au centre de détention. En attendant le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. Lui, c'est Kylo Ren en fait. On voit bien les oreilles de Kylo Ren. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Hein. C'est méchant hein, ce que je dis. mais bon. Ah, voyez, on retrouve tous les codes de Star Wars. Hein. Les droïdes qu'on connaît bien. Là, le droïde protocolaire qui sait pas fermer sa gueule. Qui parle beaucoup trop Il me saoule, lui. Donc, je vais faire vite cette partie-là parce que c'est la partie un peu chiante euh, du jeu. En fait, c'est pour prendre un peu les ce mouvements, les déplacements. Mais c'est déjà bien immersif, je trouve. Ça nous met déjà bien dans le jeu. Et l'idée que ce soit le droïde qui... Euh, que ce soit le droïde qui puisse venir la, la, la sauver, je trouve ça bien. Et puis, en plus, vous allez voir, le droïde, en fait, il se colle à son dos. Il est fait partie intégrante, en fait, euh, de son armure. Je trouve ça absolument génial. Alors ah, là, on va... Tu sais qu'il est dans cette cellule, hein? Allez, je me dépêche. Pas trop, quand même, pour pas me faire électrocuter. Hop! Alors là, il y a une petite phase de stress. Piratage de porte, un grand classique du droïde. Et puis alors là-bas, là, je vais me faire repérer. Il va falloir que je, bah, que je me bats. Enfin. J'ai fait plein de choses, mais lui, il est électrocuté. On en parle plus. Ah et lui, je peux pas par exemple. J'ai pas assez d'énergie parce qu'en fait, il faut que je recharge. Voilà. T'es foutu. <rire> Faut pas faire ça Je vais essayer de le faire Donc vous voyez vous pouvez pas passer en force en fait C'est un jeu En fait quand j'ai commencé à jouer en multi Ce que je déteste soit dit en passant Je me suis vite fait défoncer Parce que je la jouais trop bourrin et depuis que je joue un peu plus subtil, ça se passe mieux. Mais bon, j'aime pas le multi parce que malgré tout, euh, Sarawar, ça reste un, un pay to win. Et si vous achetez pas ce qu'il faut, vous l'avez dans le cul. Mais bon, je l'ai vraiment pas eu pour cher. Et je me suis dit, euh, c'est l'occasion de le faire. Allez, on part. Oh. Oui. Oui maîtresse. En tout je vais essayer de la. Voilà, ça passera mieux sans elle. Parce qu'en fait, elle à chaque fois elle me tire dessus. Je me suis dit que pour la démo, j'allais la flinguer. Après je pense pas que je la tue vraiment, mais. Allez on va passer aux choses sérieuses On va passer à Eden version Donc là je vais blaster comme un balade Et puis il y a des chances que je meurs aussi parce que Quand on fait une démo comme ça on parle On essaie d'avoir des choses à vous dire Oui j'arrive maîtresse Oui elle est là hop Message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. Droid, ouvre la cellule. Eh, hey, ça suffit. Tu ne sortiras qu'après l'opération d'Endor. On verra Allez, on va. Lui, c'est fait. Alors, vous allez voir, l'extraction, c'est typiquement ce qu'on qu attend d'un Star Wars en fait. Je ne comprends pas qu'on puisse vivre des... des scènes comme ça euh... dans des jeux. Aussi badass que ça. Et puis que dans les films, on se fasse chier comme on s'est fait chier dans les derniers. C'est ça qu'on veut. Les rebelles ont compris que vous vouliez vous faire prendre. Ils ne se doutent de rien. Alors décharge, on ne suit pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Et puis moi, je voudrais... Je comprends, commandant. Vous avez maintenant connaissance de la palisse qui dirige les vaisseaux de l'Alliance. Moi, Pierre je voudrais un, un, un film où on joue les méchants, tu Mais vois. Enfin on vit les méchants, dans Nous, les jeux de on joue le méchants. Mais non Donc en fait ils pensent, ils sont pas au courant en fait que la flotte est cachée. Les rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour Celust. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Endor. Et il faut que ça continue. Voilà. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tous nos plans tombent à l'eau. Donc en fait l'idée c'est que euh, ils ont volé l'information comme quoi la flotte impériale est cachée derrière Endor et va arriver dans le retour du Jedi comme on le voit dans la scène finale. Là ils ont le message mais ils n'ont pas eu le temps de le décrypter. Donc moi ce que je vais faire c'est je vais supprimer ce message pour coller en fait à la série originale, enfin à la trilogie euh, originale. Et ce que je trouve intéressant c'est de nous intégrer comme ça en fait dans la trilogie originale. Il y a un support où on vit en fait des aventures qui se sont passées euh, pendant que la trilogie se déroulait. Et ça, c'est vraiment euh, hyper immersif et, et, et ça permet d'être de, voilà, de, bien dans le scénar. Donc là, je passe en mode armée. Donc ce que je peux vous montrer, c'est que là, bon bah, quand on est en arme, on passe à la première personne. Mais il y a tout à fait la possibilité de rester à, à, à la troisième. Vous pouvez passer d'une épaule, euh, voilà, épaule à l'autre. Mais je vous conseille de jouer, si vous voulez jouer à ce jeu là, de rester à la première personne parce que c'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Bon allez, je suis un peu concentré, vous m'en voudrez pas, j'essaie quand même de vous faire une démo à peu près potable Ce que je voudrais c'est pas trop crever comme un... Comme un bougnaf, même si ça va arriver J'aime bien les pauses aussi des persos quand ils sont, quand ils sont blessés Ask, le centre de Supprimer le message déclenchera Soyez Je vais essayer de pas sensations. me perdre aussi que... Trouver les coursifs d'un vaisseau Suivre. fuir Voilà, on a... alors, le message est censé être crypté, mais vous allez voir, je vais appuyer sur un bouton, on va le lire. Donc soit j'ai une capacité de décryptage qui m'est propre, soit il n'était pas tant crypté que ça, mais bon, on a... je chipote. Elle a le code, donc c'est normal. La... Mais bon. Purge terminée. Les rebelles ne pourront plus rien trouver. C'est moi. Ask. Ali, je route. le point d'extraction. vous allez adorer. <rire> Donc c'est comme dans Assault sur l'Empire, quand vous ouvrez une porte, derrière il y a plein de monde. Qu'à la différence de l'assaut sur l'Empire, bah là, euh, j'ai un blaster et je peux canarder. À toi de jouer, droïde. Hop là. Vous pouvez faire ça dans le jeu. Ringuez les portes. commence à être de, de mieux en mieux à force de me planter dans cette mission j'arrive un peu plus sur qu'elle a un blaster alors des fois on les voit pas très bien les ennemis mais bah bon c'est pas plus mal hein. faut aussi être un peu à euh... Je suis désolé hein, je me concentre. Hein. En même temps je vous laisse profiter un peu du jeu. Lui il est bien balèze. Je crois que je suis jamais allé aussi vite dans la mission Alors là forcément ils vont m'envoyer plein de monde Voilà Alors je suis contre la porte et il essaie d'ouvrir la porte le droïde Allez petit droïde Voilà Trop balaine à tuer. Yes. Putain c'est ça qu'on veut dans Star Wars. Bien compris, commandant. À Regardez, ça va être mémorable. 2 Elle s'éjecte dans l'espace Et il y a un raider qui arrive. Allô Comment vous voulez C'est super, franchement. Commandant sur le pont Repos. <rire> Mission accomplie, commandant. Et sans aucune perte vous ne serez pas commandant aujourd'hui Oh, je suis patient. <rire> je peux attendre. Agent Mikko, vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabès. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message La position de la flotte est toujours secrète. Yes. Aujourd'hui, la rébellion meurt. <rire> Absolument génial Rien à dire, voilà, c'est ce qu'on veut dans un Star Wars, des missions comme ça, c'est ce qu'on vit dans les jeux de rôle, c'est ce qu'on vit dans Asso. Donc. Bon, c'est ça qu'on veut dans un Star Wars, ça me paraît clair, hein. on, on a le Star Wars euh, peut-être qu'on mérite, je sais pas, mais vous avez le choix, soit vous prenez deux jeunes dans un casino qui vont essayer d'aller parler à un mec qui bégaye, euh, soit vous avez euh, Eden Versio qui, euh, voilà, qui fait une fuite euh, depuis un, un MC-80. Moi, clairement, voilà hein, euh, j'ai fait mon choix. On ne va pas revenir euh, sur, euh, sur les distinctions qu'il peut y avoir entre, euh, entre les gens de la communauté. Mais voilà, c'est ça qu'on attend d'un Star Wars, c'est des choses comme ça. C'est euh, les vidéos qu'on voit euh, sur Knight of the Old Republic. Donc voilà, ça existe, il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui pensent en fait Star Wars comme ça, donc ça serait bien que les instances réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font. En attendant, j'espère que cette première vidéo sur Battlefront vous a convaincu. Si vous avez envie de voir la suite ou d'autres phases de jeu, notamment des phases de pilotage, mettez-le en commentaire, n'oubliez pas à partager. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, en tout cas avec vos pouces, parce qu'il n'y a que ça pour flinguer ces salopards de rebelles. Allez, à très bientôt. Bye bye.